Bon week-end à vous. Euh, bon, mon nom c'est Gilles Blas et j'espère que vous vous portez bien et que votre week-end se passe plutôt bien. Donc euh, la semaine dernière j'ai commencé une vidéo. Bon c'est vraiment cette semaine. J'ai fait une vidéo sur comment créer un thème WordPress. Et c'était la première partie de en fait, de la vidéo que je faisais. Donc aujourd'hui moi je vais continuer euh, le, le tutoriel. En vous montrant comment vous pouvez transformer euh, le thème que j'ai commencé la semaine dernière en un thème statique, en un thème dynamique. Donc, c'est sûr que comme euh, tous les étapes, si vous avez suivi les étapes ou la vidéo de la semaine dernière, vous deviez vous, devez vous rendre compte qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on avait pu euh, générer un design euh, qui ressemblait au design HTML de base, mais là, euh, le contenu qui était sur le site était encore un contenu euh, statique. Donc là, je vais euh, vous montrer comment vous pouvez, euh, grâce à PHP et quelques fonctions de WordPress, euh, transformer le design en un contenu dynamique. Et par la même occasion, vous seriez en mesure de faire toutes les modifications directement à partir du panneau d'administrateur. Donc, Juste pour rappel, euh, on a travaillé la semaine de, cette semaine sur un thème qui s'appelait Portfolio et on a téléchargé le thème sur euh, le site internet Statboostrap. Donc moi je vais euh, vous laisser le lien pour la vidéo que j'ai fait en début de semaine euh, en bas en commentaire comme ça si vous voulez euh, en fait mieux comprendre le contenu de cette vidéo vous pouvez tout simplement vous référer à, la, à cette vidéo pour être en mesure de mieux agencer et de voir comment continuer. Ok Donc là on va commencer. Donc, si vous avez vu la vidéo, la première vidéo, vous, on, était, on avait eu l'occasion de, de télécharger un thème qui s'appelait Stat Bootstrap ou Portfolio de, du site Internet de Bootstrap bien sûr. Et on, était en, on avait été en mesure de, de créer déjà un design qui ressemblait au design de base. Donc, c'est sûr que là présentement il y a quelques fonctionnalités qui manquent et ce sont des fonctionnalités que nous allons essayer de fixer aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, quand je clique, sur, je clique sur ces boutons, là ça ne marche pas. Donc, si je pars sur le site de base qui était Stat Bootstrap et je vais ouvrir Stat Bootstrap Free Template. Ok, un instant, je pense qu'on va regarder le, thème, le template qu'on a téléchargé la semaine dernière. Oui, euh, je vais j'ai le template de la semaine dernière. Thème Landing page, ok, je vais regarder ça dans la landing page. Landing pages. Ok, c'était le thème de la semaine dernière. Par exemple, ce que vous allez remarquer, si je fais live preview, ce qu'on va remarquer ici, c'est qu'en regardant le, le design de base, lorsque je clique ici, ça me donne en fait le contenu. Ça, il y a vraiment un contenu qui apparaît euh, ici et ainsi de suite. Donc, ça ce sont des contenus qui apparaissent euh, en forme de pop-up. Mais euh, sur le design que j'ai, sur le, le, le template WordPress que j'ai créé, ça ne ça ne fonctionne pas. On va déjà commencer par fixer cela et on va comprendre pourquoi est-ce que cela ne marche pas. Donc, si je fais par exemple inspect, juste pour voir en fait les erreurs que j'ai. Euh, je me rends compte en fait qu'il y a euh, des erreurs qui s'affichent là. Et ce sont des erreurs du type 404. 4, 4, 4. Donc 4.0.4 4, ça veut tout simplement dire que euh, il y a des liens qui ne sont pas trouvés. Donc je vais essayer de voir comment je peux fixer ça. Donc si je pars dans mon fichier fonction.php, je vais me rendre. Ce que j'avais fait déjà la semaine dernière, il était question, j'avais déjà ajouté les liens CSS, mais je n'ai pas ajouté les liens JavaScript. Donc pour être en mesure de fixer euh, les problèmes, euh, je vais devoir déjà ajouter euh, euh, mes fonctions, euh, mes, en fait mon fichier, mes fichiers javascript. Donc je vais euh, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur mon fichier header.php et j'ouvre le fichier. Et là, j'ai mes fichiers JavaScript qui sont là. Donc, tout ce que j'aurai à faire présentement, c'est de retirer tous ces fichiers Javascript et de les ajouter dans mon dans euh, mon fichier de fonctionnement, dans, dans, dans, dans fonction.php. Donc là, je vais dupliquer ceci. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que WordPress utilise euh, une fonction qui s'appelle WordPress Enqueue pour, pour, pour, euh, pour faire afficher les fichiers Javascript. Donc là, je peux appeler ça... Euh, ici j'ai mes fiches différents fichiers Donc je vais copier ceci Ou je coupe tout simplement Et je vais euh, Coller ici Donc là je vais enlever ça Et Ici donc ok Là il sera question de de Transformer en fait tous ces liens en Sous forme de fonction Word, De base de wordpress Donc là je vais copier ceci Je vais coller Là Là, dans tous les cas je pense que je peux faire un chercher find et je replace ok donc euh, je, je peux déjà supprimer en fait mon modèle de base donc une chose que vous devez euh, vous voyez ici déjà déjà à partir de là j'ai déjà ajouté mes tous mes fichiers javascript mais une chose que vous devez remarquer c'est que euh, dans la structure en fait de double de c'est que il y a plusieurs paramètres le, paramètre, le premier paramètre correspond au nom euh, du lien qu'on a ajouté. donc et Vous devez vous rassurer que tous que le nom soit unique pour chaque euh, javascript que vous ajoutez. Donc moi je peux appeler le premier lien euh, jQuery. JQuery. Et le deuxième lien, moi je vais appeler euh, Easy. Euh, mon troisième. Donc et... Une fois que j'ai fait toutes les modifications, il sera donc question maintenant de, de voir dans quelle mesure euh, sauvegarder en fait ma page. Et dès que je sauvegarde ma page, euh, je peux repartir sur ma page, euh, sur mon template et je peux réactualiser. Bon, là, ce que je me, je me rends compte en fait qu'il y a une autre erreur qui est au niveau de, de, de RIT, donc, en fait, qui est au niveau de freelancer. Bon, je vais essayer de voir déjà si euh, mon mais en fait si je suis en mesure d'avoir accès aux informations mais vous voyez déjà qu'en fait moi j'ai accès à ces informations aussi bon moi, on verra peut-être prochainement comment fixer l'autre erreur mais cela ne m'empêche pas déjà d'avoir mes informations de base et si je reviens en fait ici et je fais inspect euh, si je fais inspect je peux voir au niveau de mon bas de page tous mes fichiers que j'ai ajoutés donc vous pouvez les voir en fait, qui, vous pouvez voir ces fichiers-là qui apparaît en bas de ma page. Donc, ça c'est déjà euh, un truc de régler. Donc, euh, maintenant, il sera question de voir dans quelle mesure modifier le contenu qui est sur le site pour ne plus avoir un contenu statique. Parce que euh, si, par exemple, j'ouvre mon fichier page.php, c'est que vous devez vous rendre compte en fait que toutes les informations qui sont là sont encore des informations statiques. Donc là, présentement, il est en question de voir comment remplacer toutes ces informations par des contenus dynamiques qui peuvent nous permettre de faire des modifications directement dans l'arrière-plan du site sans avoir forcément avoir besoin d'aller avoir, avoir sur euh, dans le code tout le temps. Donc, euh, donc pour ce faire, moi je vais déjà commencer à voir comment remplacer les paramètres un à un. Euh, je vais commencer par euh, le titre. Bon, si par exemple, moi je vais remplacer ce titre-ci, euh, je peux par exemple remplacer ça par le, par le titre de la page et ceci je peux remplacer par, euh, le, par le résumé. Donc euh, je vais commencer déjà, je vais aller dans page.php et je vais euh, faire quelques modifications. Je vais localiser où ça se trouve le stat bootstrap. Donc je peux définir, la première chose que je peux faire ici, je peux définir en fait ma variable post comme étant globale. Ça c'est une, var une variable globale de WordPress qui permet de faire appel euh, aux informations euh, d'une page directement à partir de cette page-là sur laquelle on a déjà travaillé. Donc euh, euh, j'ai défini ça comme global post. Je pense que okay, Je pense que l'information se trouve plutôt dans euh, header.php. Donc je vais venir ici, je vais faire une modification. Donc à ce niveau, je peux définir je peux définir global post et dans global post, moi je vais récupérer le titre de la page. Là, vous voyez ici, on a stat bootstrap qui est le logo qui est au niveau du logo et ici on a stat bootstrap ici. Donc, moi je vais remplacer tout simplement ceci par le titre de la page. Donc, euh, euh, ok, donc là je fais écho. post title. ok donc si j'écris je, si je, je, sauve, si je sauvegarde ça et je reviens ici je réactualise la page vous voyez déjà en fait le titre donc je peux modifier si je peux faire mes modifications et je peux par exemple faire une modification à ce niveau donc là je vais appeler ça bienvenue bienvenue bienvenue sur mon portfolio si je suis sur garder je repasse sur le site vous voyez moi j'ai bienvenue sur mon portfolio qui apparaît là donc je peux je peux aussi remplacer ceci par le résumé euh, de ma page donc il sera tout simplement question de revenir euh, dans, dans mon header.php et de remplacer euh, L'information statique par un contenu dynamique, donc je vais revenir ici, je vais remplacer ici pas seulement ça par post exit. Ok, donc je vais cliquer, je vais cliquer sur garder Si je reviens sur ma page et que je réactualise, donc pour le moment vous allez vous rendre compte qu'en fait euh, ici c'est vide parce qu'il n'y a pas de résumé au niveau de cette page. Donc en fait, là on a déjà fait presque une 13 minutes. Bon, Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer avec ce tutoriel et je vais transformer progressivement le thème en quelque chose de dynamique. Donc, euh, je pense que vous pouvez déjà voir à partir de là que les différents liens sont déjà là. Donc, on a presque toutes les fonctionnalités qu'il nous fallait venant de l'ancien design. Donc, euh, je vais... Euh, probablement au courant de cette semaine, continuer avec la vidéo en enregistrant une autre vidéo où je vais vous expliquer les autres étapes à suivre pour continuer avec la transformation de HTML en Bootstrap. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à partager et aussi euh, n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire si vous avez des remarques ou si vous avez des choses à ajouter ou vous aimerez en fait euh, Peut-être en fait mieux comprendre comment créer un thème WordPress. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de vous aider. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout un bon week-end. Portez-vous bien. Bye.